Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait une vidéo SQDC avec la review 249 grâce aux producteurs 7acres qui nous ont sorti une nouvelle marque de commerce, leur haut de gamme, euh, craft collection, si vous aimez mieux, collection artisanale et leur variété, le wedding cake, non, le gelato, non, le pink cush. Et oui, un quatrième pink-couche à la SQDC, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y en a qui aimeraient peut-être avoir des nouvelles variétés, comme le wedding cake, comme le gelato. Euh, les abonnés de Winman demandent aux compagnies canadiennes qui fabriquent le cannabis de nous faire le wedding cake, de nous faire le gelato, de nous faire plus de GG4. Donc, Craft Collection, le haut de gamme de cet arc. Vraiment hâte de voir ça. Euh, quand on regarde là, sur le site de cet arc, ils se disent eux-mêmes haut de gamme. Euh, et ici, je vais ouvrir lire une petite phrase. Ok, écoutez ça. Là. Le cet le arc Craft Collection réunit certains des cultivars les plus prisés créés par les producteurs artisanaux Canadiens les plus talentueux en mettant l'accent sur la qualité et la teneur élevée en THC. On s'en calisse du THC, le THC va venir après les terpènes avec les autres cannabinoïdes. Vous savez très bien à Weedman qui a des produits à 16% comme GG4 Pamplemousse de Souvenir, comme Chemdog de Souvenir, sont capables de battre les 23% de Dubon et Dubon Select. Là-dessus, j'ai raison. Ensuite de ça, une chose que j'ai un petit peu accroché par rapport à la description que cet arc nous fait de leurs produits qu'ils vont mettre dans leur craft collection. craft collection. Écoutez ça. Je vais vous lire au complet. J'ai perdu le petit bout là que je voulais vous lire. Le craft collection se consacre à la culture artisanale du cannabis à partir de sources génétiques rares. Est-ce que le pinkoche est rare? C'est là que j'avais accroché. Donc, euh, je n'ai pas l'impression que le pinkoche est rare. Et puis, je me demande aussi, les petits cultivateurs, est-ce que c'est les gens euh, comme moi qui ont une licence et puis qui sont capables de faire des petites productions? Si j'ai bien compris, ces petites productions-là vont pas revenir. Ça va être vraiment là, des lots exclusifs, euh, uniques. Donc... Euh, j'ai vraiment hâte de voir là, la suite des choses avec Craft Collection. Ils ont sorti euh, le Cush Cake, le Wild Berry OG, mais je pense qu'au Québec, on a seulement le Pink Cush, tandis que le Cush Cake et le Wild Berry OG sont sûrement dans d'autres provinces. Écoutez, euh, quand on regarde la terpène dominante du Pink Cush de Craft Collection, le limonène. Et puis les autres terpènes, c'est le pinène, cariofilène, humulène et linalol. Euh, yule myrcène, yule myrcène, euh, myrcène est la terpène dominante du pin de Saint-Raphaël. Euh, cariofilène, y en a dans le Grell euh, pour ce qui est de top leaf. Cariofilène, euh, je comprends pas parce que top leaf, on myrcène et monène. Si je regarde ensuite de ça. Le pinkouche de San Rafael. Myrcène limonène. Et si je vais voir le pinkouche de Grell. Il y a pas le Myrcène. Caryophyllène limonène. OK. Euh, 39,90$. Si on se compare aux autres pinkouches, euh, c'est moins dispendieux que Grell de 2$ de même pas, de même pas, de, de 1$ et 10 sous, de 1$, 1$ et 10 sous moins cher que Grail, donc c'est le même prix, et euh, 1$ et 70 sous moins cher que Top Leaf, donc vraiment le Grail, Top Leaf et Craft Collection, c'est 40$, 40$, 41$, et le Pinkouche de San Rafael, tout seul à 30$ et 50$, qui plante, lave, rince, essuie les autres Pinkouche, bon, on va donner une chance à Craft Collection de cet arc. On sait que cet arc, hein, nous a donné quand même des bons produits aux alentours de 30$. dollars, euh, Plusieurs personnes fument cet arc à tous les jours. Moi, par contre, quand je rentre à la SQDC, que je vois le Dela Ace, le Pinko, je vois les produits San Rafael, je vois les produits souvenirs. Je passe à côté de cet arc parce que j'ai d'autres produits que j'aime plus. Mais quand même, mais quand même, cet arc nous ont pas vraiment déçus. On ouvre ça immédiatement. Ce qu'on va rechercher, c'est vraiment le, le goût du Pink Kush. Hein? Euh, ensuite de ça, les trichomes. Euh, Est-ce que c'est collant? Est-ce qu'il y a un Boost? Est-ce qu'il y a un Boveda? OK, c'est un Craft Collection. C'est un produit artisanal en petite batch. OK, si tu as fait ça en petite batch, c'est parce que ça va s'écouler. Il y a pas de Boost là-dedans. Il a pas de Boveda. Sinon je, sinon, je les appelle. Sinon, je les appelle. OK, petite quantité. Petite quantité, ça se vend vite. Faut pas qu'il y ait de boost, même. Je te le dis, c'est impossible. Il n'y en a pas. Oh, ça sent bon, ça. Oh, ça, ça sent bon. Ça, ça sent bon. Euh, je voudrais dire bonjour à OG Puff. Ça sent très, très, très bon. Vraiment, là. Euh ça me fait penser là, au, euh, à des pink couches que vous m'avez donné les boys, euh, pink quelque chose là. Il mm -hmm. euh, y a des pinks que vous me. donné, hey, ça sent très très très bon, je ne suis pas sûr que le cariophilène est en troisième. Hein? Limonène pinène, je suis pas sûr de ça. Là je cherche mes lunettes d'approche, elles sont ici, excellent. Pas sûr de ça, moi, petit naine. Le gars, il s'est-tu trompé encore, le gars de la SQDC? Moi, je suis sûr que c'est même pas les bonnes terpènes, ça. Cannabis. Très beau cannabis, euh, l'humidité est excellente, écoutez, euh, l'humidité là, elle est parfaite, même peut-être même un petit peu, euh, un petit peu trop humide. Euh, ceci, ça, il y a eu euh, le produit le plus humide que j'ai eu à la SQDC, le Ultra Sour de Namasté, et puis celui-là ici, euh, deuxième ou troisième plus humide que j'ai eu à la SQDC. T'as pas besoin de Beauveda, écoutez... Euh, ça vient d'apparaître à l'ESQDC. Écoutez, on était acheté ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. 29 juillet. Quand même, quand même, euh, un mois. Donc, ça fait un mois que ça a été emballé. Oh boy, j'espère que mon sac ne va pas lâcher. Et voilà. Excellent. Bon, le décor, le décor, c'est défait ici. On va replacer ça. Ça sent très bon. Ça sent très, très bon. Parfait, on regarde ça de plus près euh, à la caméra. De retour avec le pink couche de arc. Écoutez, l'arôme, là, il sent très, très, très, très bon, là. Euh, ça me fait penser au pink couche du BC, là, pour l'arôme, là. Donc, je vous le dis, là, ça me fait un peu capoter, euh. D'après moi, il va être deuxième, mais écoutez, euh, c'est sûr que quand on le fume, il y a peut-être des petites arômes, là, euh, qui ressortent. Parce que quand je regarde les terpènes sur le site internet de la SQDC, ça m'induit en erreur. Là. Arôme naturel, diesel, citronné floral. Il est très beau. L'humidité est très bonne. Euh, les cocottes, c'est des belles petites cocottes. Écoutez, je suis très content de ça. Euh, le cannabis il est plus beau que Top Leaf. Peut-être une petite coche de moins que grill. Le Grill, euh, c'est vraiment quand même là, du très beau cannabis, vous savez très bien. Mais l'arôme, oh, qu'il a de l'air exceptionnel! Wouhou! Écoutez, je m'en roule un tout de suite. On est de retour, donc on va rouler ça. Il sent vraiment bon. Euh... Oh, il est humide! Oh, qui est humide! Pourtant, ça fait un mois, quand on avait euh, roulé le Ultron Sour de Namasté, ça faisait peut-être juste deux semaines. Ça dans papier Woodman, si je vous voulez du papier Woodman, allez sur Instagram. Vous me faites un virement bancaire, vous m'envoyez votre adresse, Puis je vous envoie ça par la poste. Donc limonène, euh, c'est le goût de citron, pinène, pin sapin, cariofilène, épicé. Humulène, ça c'est noisette ou blond, je pense. Pis l'inalol, je pense que c'est... Euh, lavandre. Lila. Pas sûr de ça, man. Ok. Il est roulé, il me reste juste à mettre... Euh, mon cote. Bien surpris qu'il n'y ait pas le myrcène, Pis que je le trouve qu'il sente bon comme ça. All right. Cet acre. Craft collection. Pinkush. Êtes-vous prêts? Je suis stressé, man. Je suis très stressé. Boy, ben, ben stressé. T'es prêt? Pas prêt? Oui, ben oui, je suis prêt. Taux de THC euh, nous disent que c'est toujours en haut de 23, entre 23 et 27. Et puis ici, là, je vous dis, besoin de lunettes. Ici, là, on a eu... C'est comme... Euh Ça se peut pas, man. Ça se peut pas, pour Pourquoi je capote? Il est très, très bon. 22.8. J'ai même pas 23%, mais on me donne 22.8. Tabarnak, Comment tu veux avoir confiance au système? Arrangez-moi ça, vous autres, SQDC, puis mettez-moi donc ça à 22 et 27, entre 22 et 27. J'ai 22.8. qu'il faut arrondir. Tabarnak, c'est compliqué avec la SQDC. Pas capable de mettre des chiffres aux bonnes causes. Dans la case du 23, il fallait que tu mettre 22, j'ai 22.8. 22.8, c'est pas un 23 et 27. Ça n'a aucun sens, ta SQDC. Ah, c'est mon deuxième préféré. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas le Puis. Je... Je, je, il est très bon, il est très bon. C'est le pink couche euh, que j'ai déjà goûté avec les cadeaux des boys. Euh, écoute, Top Leaf, j'étais pas sûr, le Top Leaf, là, le couche rosé de Top Leaf. Euh, J'avais dit au monde, oh, prenez le boba à place du couche rosé. Donc, euh, c'est pas bien ben, euh, convaincant de prendre le couche rosé de Top Leaf. Après ça, le pink couche de Grill, le touche de caryophyllène et là avec Grel. Il est bon. C'est bon les pink J'adore. J'aime toutes les pink J'aime toutes les pink couches à la SQDC. Par contre, le pink de Top Leaf, je l'avais dit, oh, tout se fait de prendre le boba. Puis le Grel, euh, il y a la petite touche de caryophyllène. Il n'y a pas de cariophilène là-dedans. Il n'y a pas de pinène. Euh, Linalol, j'ai toujours eu des mauvaises expériences avec le Linalol. Linalol, est-ce que c'est le Lila puis le... Lina... Là, est-ce que c'est le lila et le. C'est quoi l'autre affaire? Euh On va mettre linalol weed. La lavande, ça que je me demande. Eh hey boy. Exactement. L'inaleur, c'est lila et puis lavande. J'aime pas ça. c'est pas ça que ça goûte du tout, du tout. Euh, ça goûte le pinkouche pur, pur, pur. Euh, J'ai misère à décrire ça, man. Je suis capable de dire qu'est-ce qu'il goûte pas. Mais, euh... Diesel. Diesel. Ah, c'est vraiment, un... il est excellent. Il est excellent. Je suis convaincu que le gars, il s'est trompé d'interpelle à SQDC. Convaincu, man. C'est pas bon, ça, man. Ça se peut pas. Je suis sûr, et il a tellement fait d'erreurs, le gars, là. Hein? Ou la fille. Le Pinkush, de Craft Collection de cet arbre, il est très bon goût. Il est super bon goût, man. Super bon goût. Marconte, euh, c'est-tu considéré gros indica? mettrait peut-être hybride, pas trop, trop. Il fume à moitié pareil, puis euh, 22.8, il est super bon au goût, man. Il se rapproche vraiment là, des pink couches de la Dubici pour les arômes. Écoute, il est très très bon, il est vraiment très très bon le goût de tout ça mon ami. Euh, vraiment très bon. Vraiment là. Vraiment. Euh, ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'ont jamais commandé au BC sur Internet, ceux qui savent que c'est illégal, c'est complètement illégal. La seule façon d'avoir du cannabis légal au Québec, c'est la SQDC. Goûtez à ça, vous allez savoir c'est quoi l'arôme des meilleurs pink OBC. au BC. Vraiment, enfin, j'ai de l'espoir, vraiment là, vraiment là, euh, c'est le premier cannabis qui ressemble au cannabis, pas de la rue, mais du, du cannabis, tu sais là, on pensait que l'irradiation, là, ça, ça brisait les terpènes pis tout, ce cannabis là nous prouve le contraire, ce cannabis là nous prouve le contraire, je suis vraiment étonné, euh, pour ce qui est de la structure du cannabis, c'est pas du tout, du tout comme du Broken Coast. Euh, vous commencez pas à être excité. Regardez la cocotte. C'est une très belle cocotte. Euh, collante. Collante. Givrage. Euh, trichome, euh, euh, Santeur. Euh, c'est une cocotte qui est pleine. Là. Est pas, elle est pas fluffy. Pas de feuilles. Pas de fond de sac. Euh, tout est très, très bien avec la cocotte. Mais c'est pas une cocotte là, avec des pics. Une forme bizarre comme Broken Coast. Côté structure euh, régulière. Régulière. Euh, Je pense pas que ça a été trimé à la main. Ils euh, sont un petit peu arrondis. Mais pour ce qui est de l'arôme, là, waouh! Wow. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Est-ce qu'on va payer euh, 9$? Là? 9$ et 40$ de plus que le San Rafael? La raison pourquoi je vais te dire oui, c'est si, euh, si tu n'as jamais goûté, si tu veux quelque chose de super bon, man, puis que tu veux, écoute, achète-les. Trouve-les, man. Pas sur Internet, il n'y en a pas beaucoup dans les succursales. Mais si vous faites des cauchemars le soir, puis vous rêvez au BC, puis vous dites, ah, je, est-ce que, je... Est que je fais quelque chose d'illégal puis j'achète sur Internet? Faites-le pas, faites-le pas, faites-le pas, calmez-vous. Vous allez arrêter de faire des cauchemars. Vous allez arrêter de rêver à ça. Achetez-vous le Pink Couch de Craft Collection. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est comme le BC pour les meilleurs arômes du BC. J'ai reçu beaucoup de cadeaux du BC d'Internet, de, de, des abonnés de Winman. Euh, c'est peut-être pas du Do, do Boy Pink, euh, mais quand même, c'est quand même là, euh, très, très, très bon. Vraiment, là, je, je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à ça. À cause des terpènes qui sont écrits. À cause des terpènes qui sont écrits, je ne m'attendais pas à ça. Mais pour moi, ça, c'est Limonène, myrcène, That's it. Incroyable. Incroyable. Ah oui, ah oui, ah oui. Euh... Le Pinkouche sans Raphaël. Avec du 22.8, là. Ouh, qui écrase plus. Ah, oh, qui écrase plus. Lui, là, il est très bon. Là. Je le considère plus hybride, je l'ai dit encore. Mais je veux te le confirmer. Je veux te confirmer que c'est plus hybride. Euh, je trouve qu'il me fait jaser plus. Hein, un petit peu... Euh, il me fait agi pas, je suis un peu pas agité, là, mais... Euh, il me fait parler beaucoup. Euh... Un peu le corps, un peu la tête, justement, là, vraiment, euh, vraiment beaucoup plus hybride. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Justement, ah, il est bon. Peut-être que la terpène Myrcène n'est vraiment pas là, parce qu'on sait que quand la Myrcène est présente, c'est ça qui donne le coup, là, qui écrase, <coughs> Pourtant, les autres terpènes comme le cariophylène aussi, je pense que ça écrase, mais écoute, je me radote, là. Je me répète. C'est vraiment excellent. Euh, je vois aucune autre terpène. Le goût, c'est vraiment diesel, là, vraiment gazi. euh Il dit citronné floral. Peut-être floral, peut-être. Mais pas, pas, le, pas la lila, pas la lavande. Là. Non, non, non, non. Ça, ça va être le meilleur cannabis de beaucoup de personnes. Écoute. J'aimerais ça fumer un Pinkush San Rafael, là. Mais j'aime mieux le pinko Raphaël pour l'effet. Le buzz de Ouf! Pinkoche San Rafael, là, man, PAO! C'est un coup de poing. là Tu sais, c'est. Boom! C'est vraiment. Tu sais, moi, des fois je recherche ça, là. Mais pour le goût, oh c'est bon celui-là, man! Écoute, écoute, écoute, c'est. C'est comme des souvenirs, là, que quand j'ai un. Un du 4A du BC là, des boys là, qui m'envoient ça, les cadeaux, tu sais. Mettez pas de Boveda, on continue, s'il vous plaît. Pas de boost. Pas de Boveda. C'est des professionnels. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Tu peux pas commencer à mettre des affaires le même là. Puis laisser ça, là, ton Boveda, là. 10, 12, 30 jours, sa tablette avec un là, qui qui est sec, sec, sec. Non, non, non. C'est du monde intelligent. C'est du monde qui savent c'est quoi du haut de gamme. Ils n'iront pas scraper ça. Parce que les gens qui aiment le cannabis, ils n'iront plus acheter ça. Ils n'iront plus acheter des produits haut de gamme avec des Boveda, parce que ça ne deviendra plus des produits haut de gamme. Achetez. Mettez ça sur votre liste d'achat. Euh, surtout si vous aimez le Pink -couch. Si vous aimez pas le pink couche, cassez-vous pas la tête avec ça. On tourne la page. On passe à la vidéo suivante. C'est garanti que je vais tout essayer les produits de Craft Cannabis. Euh, Excusez-moi, Craft Collection. Ah non. C'est vraiment très, très convaincant. All right. Donc, euh, donne un pouce à la vidéo. Euh... Abonne-toi, active la cloche et s'il te plaît, va t'abonner sur mon Instagram. Beaucoup, beaucoup de stories. Vous êtes plus de 400 à regarder euh, mes stories et euh, bientôt 1500. 1500 abonnés sur Instagram. Vraiment exceptionnel. Ça va très bien aussi sur euh, YouTube. On est maintenant rendu à 5300, là, 5300 abonnés sur YouTube. C'est un gros, gros, gros succès. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!